Bienvenue au château La Louvière Donc En ce moment, nous sommes en train de lancer notre saison eunotouristique. Nous avons ici une boutique où nous pouvons recevoir et des visites, faire des dégustations. Et vous me voyez sur ce magnifique vélo qui pourra aussi être mis à votre disposition si vous le souhaitez pour aller faire un tour soit dans nos vignes mais aussi les vignobles environnants. À La Louvière, nous produisons aussi bien du blanc que du rouge en Pessac Léonien et la Louvière est aujourd'hui une des marques phares de son appellation. On fait partie de l'Union des Grands Crus, nous promouvons nos vins à travers le monde, aussi bien en France que dans tous les pays de la planète. La Louvière, c'est une réalisation architecturale très pure du XVIIIe siècle, faite par François Lamotte, que vous pouvez visiter à tout moment.